Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions, aux prévisions propres à chaque site. Bonjour, cher Lion. Voici vos prévisions pour le mois de janvier 2020. Le regroupement de planètes Saturne, Pluton, Jupiter et maintenant Mercure est dans votre sixième maison, avec Mercure dans cette maison jusqu'au 16 janvier des idées innovatrices pourraient venir à votre esprit au niveau de l'amélioration de votre performance et par conséquent votre revenu. Et Mars, dans votre cinquième maison, va vous donner le courage de proposer vos idées à votre entourage pour en profiter aussi. Et cela va vous donner une grande satisfaction personnelle et un doux plaisir d'accomplissement professionnel. Vénus, dans votre septième maison, apportera à vos relations beaucoup d'harmonie et d'amour et vous offrira beaucoup de charisme et de charme. Si vous étiez célibataire, vous auriez l'opportunité de tomber amoureux durant le transit de Vénus dans cette maison, mais euh, cette relation pourrait rester euh, dans les coulisses ou euh, discrète. Ces énergies continueront jusqu'au 10 janvier quand l'éclipse euh, lunaire aura lieu dans le cancer, votre douzième euh, maison. Et tout ce que vous avez travaillé avant cet éclipse était plutôt exécuté dans les coulisses et discrètement. Et c'est après cet éclipse que vos idées commenceront à voir la lumière et que vous commencerez à les mettre en pratique et à les proposer au supérieur ou à l'entourage. Mars, dans votre cinquième maison, fera un carré avec Vénus et Neptune euh, dans votre septième maison. Alors, cher Lion, vous devriez être très prudent au niveau de vos relations, surtout les relations amoureuses discrètes, qui pourraient sortir au public par hasard et finir par vous mettre dans l'embarras. Si... Euh, vous étiez dans le processus de lancer un projet ou un commerce, votre propre commerce, vous pourriez avec ce carré entre Mars et Vénus ainsi qu'avec Neptune, vous pourriez euh, vous questionner beaucoup et questionner vos décisions ou avoir beaucoup de craintes à propos de ce projet mais n'ayez pas de soucis, continuez car le trigone entre Mars et Uranus vous offrira l'énergie favorable pour continuer dans vos démarches. La nouvelle lune euh, qui aura lieu euh, le 24 janvier dans le verso, votre septième maison, faisant un carré avec Uranus, pourrait vous faire questionner une relation amoureuse existante et vous trouvez, euh, vous, vous trouvez désireux de mettre fin à cette relation ou vous lancer dans une nouvelle relation. Mais cette énergie de la nouvelle lune pourrait être favorable au niveau professionnel, car vous aurez l'opportunité de signer des nouveaux contrats qui vous seraient favorables. Donc, comme vous voyez, ce mois est plutôt favorable au niveau professionnel, mais pas beaucoup au niveau sentimental. Mais ces passagers, n'ayez pas de soucis, vous vous reprendrez les mois prochains au niveau sentimental et amoureux.